Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, en préambule, quelques personnes ont fait observer que le mot « inuit » était écrit sans « s ». Alors, juste pour signaler, ce n'est pas une erreur. Vous pouvez mettre un « s ». Tout simplement, pour Inuit, c'est déjà un pluriel. Le IT, c'est la marque du pluriel. Un Inuk, c'est un être humain. Des Inuits, ce sont des êtres humains. Et donc, en écrivant Inuit sans S, je ne fais que respecter la langue Inuit. Mais vous pouvez tout à fait écrire avec un S, ça ne sera pas une faute. Voilà. La deuxième chose, c'est que vous voyez que je travaille à Météo France, et c'est un petit peu étonnant de voir quelqu'un de Météo France vous parler des Inuits, tout simplement parce que j'ai suivi un autre cursus en marge de Météo France, celui d'apprendre la langue et la culture inuite. Et j'aurais signalé que nous avons la chance en France d'avoir un institut, c'est l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, qui est à Paris. Et il faut savoir qu'il y a un cursus en langue inuite, très précisément l'inuktitut c'est-à-dire la langue des Inuits de l'Est du Canada. Voilà. Alors, pourquoi vous parlez de la banquise, du changement climatique eh bien, voilà, voilà une image qui a été euh, créée par la, la NASA. C'est l'évolution des températures à la surface de notre planète sur les 30 dernières années. Alors le chiffre, on va dire, global qui est ici, vous voyez, sur les 30 dernières années, au niveau planétaire, on a eu une augmentation de 0,55 degrés. Par contre, vous voyez qu'il y a des différences régionales. Par exemple, si on situe la France ici, on est de l'ordre, on est près du degré hein, en France. Par contre, ce qui saute aux yeux c'est que la région du globe qui s'est le plus réchauffée ces 30 dernières années, ce sont les hautes latitudes, c'est l'Arctique, où là, l'élévation de température en 30 ans hein, est entre 2 et 4 degrés. Donc forcément, c'est la région du globe où les changements environnementaux sont les plus visibles et où les impacts sur les populations, les peuples du Grand Nord, sont les plus forts. Pour faire un résumé, les peuples du Grand Nord, depuis 30 ans, vivent ce que nous vivrons peut-être en France à la fin de ce siècle, si rien n'est fait pour contrer nos émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, eux font déjà l'expérience de 2 à 3 degrés en plus. Alors voici l'Arctique, puisque nous allons parler ce soir de l'Arctique. C'est une région que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est la région qui s'étend autour du pôle nord géographique. Alors il y a plusieurs limites de l'Arctique. La plus connue, c'est le cercle le cercle polaire ici, qui est une limite astronomique. C'est l'inclinaison de la Terre sur son axe qui fait que le 21 décembre, tout ce qui est à l'intérieur de ce cercle est plongé dans la nuit polaire, et que le 21 juin, tout ce qui est à l'intérieur de ce cercle connaît le jour permanent. Donc c'est une limite invariable, tant que la Terre ne change pas d'inclinaison sur son axe, et donc ça fait quelques milliers d'années que le cercle est à la même place. Et il y a deux autres limites. Alors ici, vous voyez le petit trait en vert, c'est la treeline, c'est la ligne des arbres. C'est ce qui délimite deux milieux géographiques. Au sud, vous avez la partie arborée, c'est ce qu'on appelle la taïga. Et au nord, là où il n'y a plus d'arbres, la toundra. La toundra avec seulement des arbustes, puis en montant vers le nord, simplement des plantes de plus en plus rases et on finit avec des lichens à l'extrême nord. Eh bien, avec les 3 à 4 degrés sur ces 30 dernières années, la limite des arbres remonte vers le nord. Donc, si on prend cette limite, l'Arctique est en train de rétrécir. Et puis, une limite plus utilisée, c'est celle de l'isotherme du mois le plus chaud. Alors, le mois le plus chaud dans l'Arctique, c'est le mois de juillet. Eh bien, dès que vous avez une température moyenne du mois de juillet inférieure à 10 degrés, vous êtes dans l'Arctique. Et eh bien là, avec 2, 3 degrés en plus sur ces 30 dernières années, cet isotherme 10 degrés du mois le plus chaud remonte vers le nord, et là encore, l'Arctique rétrécit, mais là, beaucoup plus vite. Et puis, au centre de cette image, vous voyez que le pôle nord géographique est au centre d'un océan. Et la particularité de l'Arctique, c'est que cet océan est en grande partie couvert de glace, de glace de mer, ce que l'on appelle la banquise. La banquise, c'est une grande étendue de glace de mer. Alors, sur la plupart des atlas, vous allez trouver cette image. Et on peut penser que simplement autour du pôle Nord, il y a une grande plaque de glace qui s'appuie un peu sur le nord du Groenland, du Canada, de l'Alaska, ici des, des îles de nouvelle sibérie Et en fait, lorsque l'on rentre dans la banquise, on voit un tout autre paysage. Voilà ce que j'ai pu voir par 83 degrés de latitude nord. Ce n'est pas une grande plaque, mais c'est une multitude de petites plaques de banquise que l'on appelle des flots, F-L-O-E-S. Voilà, des flots, des plaques de dimensions variables. Les plus petites font 2 mètres, et les plus grandes font plusieurs kilomètres. Et toutes ces plaques sont perpétuellement en mouvement. Il y a des courants à la surface de l'océan Arctique qui font dériver toutes ces plaques, et ces plaques se heurtent, se chevauchent, vont épaissir. Et on a au cœur de l'océan Arctique eh bien, des glaces, les, les glaces de mer les plus anciennes de notre planète qui peuvent avoir 6, 7, jusqu'à 10 ans d'âge et faire 10, 12 mètres d'épaisseur. Voilà le spectacle que l'on a de la banquise que l'on appelle permanente, c'est-à-dire celle qu'ils ne font pas d'une année sur l'autre et qu'on va trouver au cœur de l'océan Arctique. Alors, sur ces glaces dérivantes, on va trouver de la faune, notamment plusieurs espèces de phoques, dont une espèce au moins est inféodée à la banquise, le phoque du Groenland, puisque les femelles ont besoin de la banquise pour mettre bas. Et on a vu, hélas, ces dernières années, l'absence de banquise sur les côtes canadiennes a fait qu'au moment où les femelles étaient prêtes à mettre bas, il n'y avait pas de banquise. Et donc, on a perdu des générations entières de phoques du Groenland parce que les bébés sont nés dans l'eau et donc n'ont pas été viables. Parce que lorsque la femelle du Groenland donne naissance, elle va à la surface de la banquise, elle va aménager on va dire, une petite niche, un petit abri qui va être sous la neige pour essayer d'être à l'abri des prédateurs. Et quand on parle de prédateurs, on croise sur la banquise, outre les phoques, on va croiser le prédateur, l'ours polaire. L'ours polaire qui passe sa vie à arpenter la banquise. Les Inuits l'appellent le pissut le grand marcheur, tout simplement parce qu'il se nourrit quasi exclusivement de phoques qu'il repère de très loin grâce à son odorat qu'il va approcher par différentes techniques. Et il faut voir ce prédateur, il est capable de faire un bond de 6 à 7 mètres. Donc il s'approche de sa proie et vous avez là 500 kg de muscles qui vont tomber sur le phoque. Généralement, c'est une seule attaque est la bonne. Et voilà, l'ours, sa vie, c'est de chasser le phoque sur la glace. Je le signale parce que c'est un très bon nageur, mais il ne peut pas nager et chasser en même temps. Donc lorsqu'il est dans l'eau, les phoques n'ont rien à craindre de lui, puisqu'il est occupé avec ses pattes à nager, à rester, à flotter. Et donc, il ne peut pas chasser en même temps. Et puis, le Groenland, qui va nous intéresser, qui occupe une, une place à part dans l'Arctique, puisque c'est vraiment une île de glace. D'abord, la superficie, 2 millions de kilomètres carrés, c'est la plus grande île de l'hémisphère nord, quatre fois la superficie de la France, recouverte par un Inland 6. C'est un terme danois qui signifie la glace de l'intérieur des terres. Bien là, en fait, vous avez un méga-glacier, c'est ça un inland 6. Il y a l'Inland 6 de l'Antarctique qui fait 12 millions de kilomètres carrés et celui du Groenland, l'Inland 6, couvre 1,8 million de kilomètres carrés. Il faut imaginer un glacier comme on en a dans les Alpes, mais qui cette fois-ci va mesurer plusieurs milliers de kilomètres et en son centre, 3000 mètres d'épaisseur. Donc on a là un super glaçon qui a d'ailleurs un grand rôle dans la climatologie de l'hémisphère nord, puisqu'il refroidit les masses d'air qui circulent d'ouest en est. Donc voilà le, le Groenland. Et vous apercevez que finalement, la partie hors glace, ce n'est que quelques pourcents du territoire, et c'est là où vont pouvoir vivre les Inuits. Tout l'intérieur de ce pays est un désert. Vous imaginez, 3000 mètres de glace. Les températures ici, au sommet du Groenland, euh, descendent à moins 60 degrés l'hiver. De, ce, de cet Inland 6 descendent en permanence des glaciers. Et ces glaciers, qui ressemblent à nos glaciers des Alpes, ont la particularité eh d'atteindre, une grande partie d'entre eux, d'atteindre la mer. Et là, on voit l'Inland 6 est derrière, on voit descendre les bras des glaciers, atteindre la mer, et là, ils vont donner naissance aux icebergs. Et donc, pour les Inuits, ces blocs de glace d'eau douce, hein, parce que je vous rappelle, un glacier, c'est de la neige qui tombe, qui se tasse, et qui ensuite va couler depuis l'intérieur du Groenland vers la périphérie. Et donc, c'est de la glace d'eau douce, à la différence des glaces marines, des glaces d'eau douce avec des tailles phénoménales, puisque ici, celui-ci devait émerger d'une trentaine de mètres et donc devait avoir un pied de plusieurs centaines de mètres sous-marins. Et voilà quelques paysages pour vous montrer le, la particularité de l'Arctique. Je disais c'est un pays sans arbres. Hein. On est ici dans le pays de la Toundra. Ici, c'est une vue de la côte nord-est du Groenland, on aperçoit au fond l'Inland 6, on aperçoit les montagnes côtières, et voilà la seule partie, on va dire, habitable par les Inuits, et surtout là où il y a un peu de végétation. Mais vous voyez que la végétation est très rase. Et si l'on s'approche, on va découvrir le seul fruit, le seul fruit du Groenland. C'est une camarine noire, une genre de petite myrtille. Voilà, c'est le seul fruit, on va pouvoir le cueillir pendant 15 jours, 3 semaines pendant l'été, c'est très court. Et voilà la seule ressource, on va dire, en fruits, que les Inuits vont pouvoir trouver. L'hiver, lorsque la Terre inclinée sur son axe, eh bien, on a six mois de nuit au pôle. Alors, imaginez que le 21 décembre, la nuit polaire débute ici, et trois mois, le 21 septembre, le 21 décembre, eh bien, la nuit polaire a atteint le cercle polaire. Et plongée dans la nuit, il n'y a plus donc de rayonnement solaire, il n'y a plus d'apport énergétique, l'atmosphère se refroidit, l'océan superficiel se refroidit et la mer va geler sur de grandes superficies. Alors vous avez bien sûr tout le bassin de l'océan arctique qui est pris par les glaces, également l'ouest du Groenland, ici la baie d'Hudson et ici le Labrador, donc toutes les côtes du Labrador prises par les glaces. Ici nous sommes au nord des Aléoutiennes, le Pacifique, l'océan Pacifique est ici, donc on a aussi de la banquise au nord des Aléoutiennes et ce que l'on sait moins, ce que l'on oublie, c'est qu'il y a aussi de la banquise au nord du Japon, dans la mer de Kotsk. Eh bien, l'ensemble de ces zones de banquise représentait, il y a 30 ans, environ 16 millions de kilomètres carrés. Et cela a évolué, bien évidemment. Alors, lorsque l'on regarde cette, cette image, on va en venir aux Inuits. D'où viennent les Inuits Ici, c'est la banquise saisonnière, celle qui se forme donc chaque hiver grâce à... À l'obscurité et à la baisse des températures. Les Inuits sont arrivés il y a environ 1000 ans dans l'Arctique. Ils ont été précédés par des paléo-esquimaux. Les paléo-esquimaux, eux, ça remonte à plus de 6000 ans. Ce sont des peuples venus d'Asie qui ont traversé le détroit de Béring, à l'époque d'ailleurs à pied sec, il y a 6000 ans, et qui ont conquis ces territoires, je dirais, oubliés des autres humains. Au sud, il y avait les Amérindiens. Les Amérindiens, se sont arrêtés à la ligne, à la limite des arbres, ont occupé la taïga, là où il y avait des arbres, cest ce qui leur était utile à la fois pour l'habitat, le chauffage, les outils, ainsi de suite. Et les Inuits ont conquis un espace où personne avant eux n'avait utilisé les ressources. Et ils ont développé une culture, une civilisation, Paul-Émile Victor le disait, c'est la civilisation du phoque. Dans un milieu perpétuellement gelé, ils ont réussi à trouver des ressources pour vivre. Ça veut dire d'abord un sens de l'observation. Imaginez une banquise sur 100 km parfaitement horizontale. Les explorateurs n'y voyaient qu'un désert inhospitalier. Les Inuits y voient de temps à autre, ce qui pourrait ressembler à une petite topinière, et qui est le trou de respiration d'un phoque. Le phoque est un mammifère marin, il a besoin de respirer à intervalles réguliers. Et donc pendant tout l'hiver, il va entretenir un trou dans la banquise, ou plusieurs trous d'ailleurs, où il va pouvoir venir respirer. Et à force de souffler, parce que vous savez, lorsqu'on est en plongée, la première chose qu'on fait lorsqu'on remonte à la surface, c'est d'expulser l'air de nos poumons. Eh bien, en fait, il va souffler et la neige, la glace, vont finir par former une toute petite taupinière. L'observation des Inuits, c'est d'avoir, de savoir, sur ces centaines de kilomètres carrés, repérer le trou de respiration d'un phoque. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est la patience, ça c'est une vertu inuite, c'est se poster à la verticale de ce trou de respiration et attendre, attendre qu'un phoque vienne respirer, sachant qu'un phoque peut avoir 10, 12 trous de respiration, l'attente peut être longue. Mais il faut bien comprendre que c'est le seul moyen de subsistance que les inuits ont trouvé pendant 8 siècles. Et donc il va attendre, quelquefois en vain, il va disposer, par exemple, une petite plume d'oiseau. Et lorsque le phoque reviendra, la plume va se soulever. Ce sera le signal pour plonger un harpon. Pas n'importe quel harpon, un harpon à pointe détachable. Ça aussi, ça fait partie des inventions techniques des Inuits, qui va lui permettre d'harponner la bête, de laisser tomber la hampe du harpon. Il n'y aura que la tête du harpon qui va se ficher dans la tête de l'animal et une lanière qui va le retenir. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est sauvage, c'est brutal ces pauvres phoques, mais il faut voir que la vision des Inuits est différente. Pour eux, c'est un peuple animiste, il y a un esprit dans chaque chose, dans chaque être vivant, et l'esprit du phoque, c'était peut-être l'esprit d'un Inuit une génération avant, et ce sera peut-être d'ailleurs, le chasseur Inuit qui est au-dessus, se réincarnera peut-être en phoque dans une génération. C'est-à-dire les esprits des animaux et des hommes échangent, de peau, on va dire. Il y a un respect de l'animal qui fait qu'on doit tuer l'animal, l'animal vient s'offrir au chasseur. C'est-à-dire que là, le phoque qui vient, c'est parce qu'il accepte de venir nourrir l'inuit, l'Inouk et toute sa famille. Et l'Inouk en contrepartie, doit tuer l'animal sans le faire souffrir, en une seule fois. Un animal blessé, c'est une erreur. C'est une erreur de chasseur, et ça peut dire que eh bien, la malchance poursuivra le chasseur pendant des années. Il ne capturera plus d'autres phoques. Donc il y a un respect de l'animal, à la fois parce que c'est une âme, peut-être, une réincarnation d'être humain, et puis surtout parce que l'animal est venu s'offrir. Et surtout, de cet animal, les Inuits utilisent absolument tout. D'abord la fourrure pour les vêtements, alors, les couturières inuites sont passées maître dans l'art de préparer les peaux, c'est-à-dire enlever la graisse, quelquefois enlever les poils, suivant le, le vêtement, fabriquer des bottes, des pantalons, des parkas, des moufles. Ensuite, on va utiliser toute la graisse. La graisse va être utilisée comme combustible dans une lampe à graisse. Ça va fournir la chaleur et la lumière dans la maison de neige et enfin, bien sûr, la viande. Donc voilà pourquoi Paul-Émile Victor parlait de civilisation du phoque, c'est-à-dire que c'est l'animal emblème de la culture inuite. Également, autre trait de la culture inuite, c'est cet attachement aux chiens de traîneau, c'est-à-dire des loups qui ont été domestiqués et qui ont été utilisés. Et ce dessin, comme le précédent, ce sont des œuvres d'un Inuk qui s'appelle Inuk Manumi. Vous voyez son nom ici, écrit en syllabaire Inuk Manumi. Et en fait. C'est un Ninouk qui raconte ce qu'il a vécu dans sa jeunesse. Et il se rappelle les grands voyages entre chiens Et ce qu'il signifie sur ce dessin, c'est qu'ici, avec les toutes petites vaguelettes, il voyage sur la banquise. Ici, vous avez l'arrière-pays, avec des collines, des montagnes. Et bien, dans un pays de collines et de montagnes, là où il y a du vent et de la neige, vous avez des combe, rempli de neige, vous avez 3-4 mètres d'épaisseur, il est quasiment impossible de voyager. Donc on voyage là où c'est plat, là où on va aller vite, et on voyage sur la banquise. Voilà pourquoi les Inuits, c'est le peuple sur Terre, le peuple de la banquise. Alors lorsqu'on regarde cette grande carte de la banquise saisonnière, les Inuits, il y a 1000 ans, sont partis de la côte d'Alaska. Et en quelques centaines d'années, ils ont suivi les contours de l'océan Arctique, pour atteindre les îles du Haut-Arctique canadien. Et quand vous voyez cette myriade d'îles, vous comprenez que le seul moyen d'aller d'île en île, c'était ben, à pied sec, en cheminant sur la banquise. Et ils ont atteint l'est du Groenland. Donc des milliers de kilomètres parcourus en moins de deux siècles et grâce à la banquise, qui historiquement est la route de glace qui leur a permis de voyager sur ces milliers de kilomètres. Alors aujourd'hui, on trouve une quinzaine de groupes linguistiques différents, puisque partie d'Alaska, il y a eu des isolats géographiques et la langue a évolué différemment. Donc aujourd'hui, par exemple, sur l'ouest du Groenland, on parle le Kalafisut, à l'est, le Tunumit, et au nord, c'est la Donc on va trouver une quinzaine de groupes linguistiques différents. Les rencontres avec, on va dire, les Européens se sont mal passés, 1576, Frobisher, donc un Anglais, à la recherche du passage du Nord-Ouest, va rencontrer les premiers Inuits. Et à ce premier contact, ils découvrent des hommes plutôt curieux dans des petites pirogues, c'est des fameux kayaks, et vêtus de peau de bête, en fait, ils vont les capturer pour les ramener à la cour d'Angleterre. Et systématiquement, dans les deux siècles qui vont suivre, tous les explorateurs font la même chose. Ce sont des êtres curieux, ramenons-les à la cour. Alors forcément, pour les Inuits qui voyaient certains d'entre eux capturés, emmenés et ne jamais revenir, puisque ces pauvres Inuits qui étaient emmenés dans les cours d'Europe, dès qu'ils arrivaient, attrapaient quasiment toutes les maladies. Ils n'avaient aucune immunité, aucune défense. Et ils mouraient dans les mois qui suivaient leur arrivée. Donc les premiers contacts se sont mal passés. Et puis surtout, comprendre que les Inuits du nord du Groenland ne sont entrés en contact qu'en 1818, pourquoi 250 ans entre ces deux contacts avec les Européens Eh bien, c'est la banquise, la banquise qui obstruait le détroit de Davis, cette banquise qui a défendu les Inuits des contacts avec les Européens. Et que dire du dernier, euh, dernier groupe Inuit à être entré en contact avec les Européens, 1884 C'est très récent. Imaginez euh, les anthropologues de l'époque qui ont découvert des hommes qui vivaient comme au néolithique. Voilà. Et ces Inuits à l'est du Groenland étaient défendus par cette banquise, banquise à la fois saisonnière, mais surtout une banquise dérivante le long des côtes du Groenland. Donc la banquise a joué aussi un rôle, on va dire, dans les contacts avec les Européens. Et puis cette gravure du 19e siècle, ramenée par un explorateur et qui montre que les Inuits vivaient sur la banquise, ici on aperçoit ce qu'on appelle un village d'iglous. Alors, iglous, c'est un terme générique qui signifie un abri. Là, on a un iglou vigarque, c'était un abri de neige. Mais on voit le kayak, invention inuite, les traîneaux, les chiens de traîneau, et puis les phoques. Euh, ici, on a des crânes de morse. Voilà, on vivait sur la banquise, puisque c'était sous la banquise que l'on pouvait capturer les mammifères marins qui permettaient de vivre. Alors, je vais vous emmener au Groenland, dans une petite communauté, au nom un peu imprononçable, ça s'appelle Kalachit Nunaat, c'est le nom que les Groenlandais donnent eux-mêmes à leur île. Et ici, la capitale, Nuuk. Donc, nous sommes à 70 degrés nord, bien au nord du cercle polaire, et on a deux mois de jour permanent, deux mois de nuit. Donc, en 1987, après avoir débuté mes études de langue inuite, je suis parti une année dans cette communauté pour étudier les savoirs inuits concernant la neige, la glace, le climat, l'atmosphère. Alors, Kekartax se situe à 100 km au nord de la grande ville d'Iluissat. On peut arriver aujourd'hui en avion à Iluissat et ensuite c'est une journée de bateau pour atteindre ces toutes petites communautés. Kekartax, c'est un nom commun qui signifie « île », donc il y en a plusieurs au Groenland. Alors voilà à quoi ressemblait, vous voyez qu'on est très loin du village d'Iglou-de-Neige, eh il y a deux siècles de colonisation danoise qui sont passés par là, et l'on voit que l'habitat, eh ce sont des maisons, préfabriqués au Danemark et qui sont acheminés au Groenland. Donc, on va dire presque tout le confort moderne. On a des habitats. Alors, on a un petit groupe électrogène qui fournit l'électricité dans le village. Par contre, il n'y a pas d'eau courante. Très difficile d'avoir de l'eau courante, c'est-à-dire d'acheminer de l'eau et d'évacuer de l'eau lorsque les températures descendent à moins 30 degrés l'hiver. Donc, il n'y a pas d'eau courante. Il n'y a pas de volets aux fenêtres. Et puis, on va s'intéresser au milieu. Vous voyez ici beaucoup de roches, un peu d'herbe quelques lichens, mousses, pas d'arbres. Voilà, un milieu très minéral. Et on va s'intéresser à la première ressource nécessaire pour vivre. Nous sommes ici en plein été, au mois de juillet 1987. Pour vivre, on a besoin d'eau douce. Sur l'île, il n'y a pas de source, il n'y a pas de lac. Donc, l'eau douce vient des icebergs. Tout autour de l'île, il y a des débris d'icebergs. Et les femmes et les enfants, principalement, attendent tous les matins, que les vents et les courants veuillent bien déposer sur les rives de l'île des petits blocs de glace, qu'on appelle des nilates. C'est-à-dire un petit bloc de glace manipulable. C'est-à-dire, sur l'image, ceci. Ça, on peut le collecter, on le ramène dans la maison, il va fondre et donner de l'eau douce, puisque l'eau des icebergs, c'est de l'eau douce. Les gros blocs, on peut éventuellement les débiter. Mais c'est pour vous montrer que l'été, la ressource en eau douce est aléatoire. Si les vents et les courants sont contraires, pendant une semaine, vous n'avez plus de blocs d'eau douce. La deuxième ressource, c'est la chasse. Les Inuits sont restés, peuples chasseurs. Lorsque l'on si regarde cette, ce jeune Inouk, on voit d'abord qu'au niveau vestimentaire, en plein été, bah, il a adopté les vêtements synthétiques que nous-mêmes portons en Europe. Il chasse, alors il chasse, mais si on chasse le phoque, il faut pouvoir le récupérer. On a abandonné le kayak depuis les années 50. Ça veut dire qu'il faut avoir un canot à moteur. Et là, pour une communauté de 100 habitants, il n'y avait que 10 canots à moteur. 10 canaux pour 25 familles. Pourquoi Parce qu'un canot, ça coûte très, très cher. Il faut le faire venir du Danemark. Il faut acheter un moteur et ensuite, il faut réussir régulièrement à payer de l'essence, de l'huile pour le moteur. Et surtout, la chasse en plein été, eh bien, elle est rarement couronnée de succès. Imaginez, vous êtes dans cette grande baie et à un moment, un phoque va émerger pour respirer. Vous avez environ 3-4 secondes pendant laquelle la tête du phoque émerge. 3-4 secondes pour le voir, pour éventuellement épauler, tirer, et redémarrer le moteur pour aller le récupérer avant qu'il ne coule. Souvent, les sorties de chasse estivale se soldent par un échec. La, la pêche, qui est devenue la principale activité des Groenlandais, là aussi nécessite un canot pendant les quelques mois d'été. Et vous voyez, le, le canot ici de Zakkak, eh il a été rapiécé de partout. Ce sont des canaux en résine et on passe notre temps à frotter des glaces et donc à réparer des trous. Donc, ce sont des canaux qu'on fait durer le plus longtemps possible, mais quelquefois ils prennent un peu long. Nous voici au 1er septembre 1987. Alors pour nous, c'est la rentrée des classes. Souvent, nos jeunes écoliers peuvent encore partir en, en t-shirt et en short à l'école. Là-bas, c'est les premières chutes de neige. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le port. Alors, j'ose appeler ça un port. Le port avec les dix petites barques, mais surtout le fond du port où la chute de neige a réussi déjà à se solidifier, prémisse de la banquise. Et puis arrive le mois d'octobre, Alors les températures baissent, les nuits, ils gèlent toutes les nuits, et là la mer commence à geler. Alors Vous savez tous que l'eau douce gèle à 0 degré, l'eau de mer gèle à moins 1,9 degré, 9, moins degré degré, pour une salinité moyenne de 35 grammes par litre. Et là, début octobre, la mer commence à geler. Et là, au miracle, chacun, n'importe qui du village, peut marcher sur la mer. Plus besoin d'être propriétaire d'un canot. N'importe qui peut marcher sur la mer et aller poser une ligne de pêche et enfin ramener du poisson, ce que l'on ne pouvait pas faire depuis le bord. Et donc la saison de la banquise débute dès le mois d'octobre. Le soleil va disparaître le 25 novembre pour réapparaître le 25 janvier. Et pendant toute cette période hivernale, eh bien, la banquise ne va cesser de progresser. Elle va atteindre 100, 200 km au large et d'épaissir surtout, puisque depuis, pendant ces mois d'hiver, on commence à marcher sur la banquise lorsqu'elle si fait 5 cm, mais elle plie encore par endroit. À partir de 10 cm, elle est considérée comme sûre. Et là, elle atteignait déjà 20, 30 cm. Et l'on aperçoit déjà sur la banquise les traces des traîneaux. Voilà, pour aller au cœur des fjords, là où l'eau est la plus grande profondeur pour poser des lignes de pêche. Et voici, au retour du soleil, eh bien un changement. D'abord, un changement vestimentaire. Les inuits que vous voyez ici ont des pantalons en peau d'ours, des bottes en peau de phoque. Ce ne sont pas des vêtements importés, ce sont des vêtements confectionnés localement, qui ont demandé le savoir-faire des couturières, et j'insiste sur le savoir-faire, Puisque entre le sommet de la botte et le bas du pantalon, il faut que ce soit parfaitement étanche. Parce qu'il est possible que ce chasseur-pêcheur euh, passe par une fracture de la banquise, tombe jusqu'à la taille. Ben, il ne faut pas que l'eau rentre dans ses vêtements. Si l'eau rentre, il va être entraîné vers le fond, et il va disparaître. Et donc, il faut des vêtements absolument étanches. Et ça, il n'y a que le talent de la couturière. Il, il y a un dicton au Groenland qui dit « Une mauvaise couturière est une jeune veuve » qui donne bien le rôle essentiel de la femme et de la couturière et de son savoir. Et ici, il parle aussi de recyclage, parce que quand on en parle aujourd'hui de tout ce qui est voilà, développement durable, ils nous disent, vous savez que nous, avec une peau d'ours, on va faire plusieurs pantalons et que le pantalon va durer environ 20 ans. Et quand au bout de 20 ans, il sera usé principalement à l'arrière du pantalon, à force de s'asseoir, eh on va réutiliser les deux jambes du pantalon, pour faire des moufles. Et donc, en fait, euh, ça sera la vie de l'homme. Voilà. Une vie d'ours, ça va habiller l'homme pendant toute une vie. Et pareil pour les, les bottes en peau de phoque qui sont faites euh, localement. Mais tout ça, ça veut dire que l'on travaille les peaux, mais on les travaille uniquement pour aller sur la banquise. C'est-à-dire, dès que la banquise est formée, on va utiliser ces vêtements en fourrure. Et puis, les chiens que l'on continue d'élever. Alors, pour vous donner un chiffre, pour 100 habitants, il y avait 400 chiens de traîneau. Voilà, et ces 400 et eh bien euh, attendre l'hiver. Dès qu'il y a la banquise, ils vont enfin pouvoir travailler. Alors, qu'est-ce que l'on va faire sur la banquise On va aller au milieu du fjord, là où il y a la plus grande profondeur. On va creuser la glace. Donc, vous voyez, une glace épaisse de 40 à 50 cm. Au passage, on admire les, les vêtements au pot de phoque. Et on va déposer ce pain de glace, qui s'appelle un napasork ici. Et on va fixer une ligne de pêche qui va descendre, qui peut faire 800 mètres de long, pour aller pêcher les flétants, poissons de fond. Sont, euh, voilà, le poisson qui offre la plus grande valeur marchande. Et il faut savoir qu'il y a très peu de Groenlandais. On a 56 000 habitants au Groenland pour une île qui fait quatre fois la taille de la France. Donc, on va dire une pression très faible sur la ressource halieutique. Ce qui fait qu'en une, une pêche, en 24 heures, voilà ce que Jens ramenait, c'est-à-dire à peu près 200 à 300 kg de flétans. Voilà. Donc ça lui procure un revenu, il va aller au comptoir et échanger euh, les revenus de son poisson euh, contre euh, bien des droits, une, une ardoise, on va dire, à pouvoir consommer d'autres produits. Et son épouse ici est très contente parce que lorsque les hommes ramènent ces poissons, eh bien, les femmes vont pouvoir travailler à la petite coopérative locale. Elles vont têtées vider les poissons et les mettre sur les grands séchoirs que l'on aperçoit ici. Et quand, huit mois plus tard, le premier bateau reviendra, eh bien, il emmènera des poissons qui ont déjà été séchés, qui sont prêts à être commercialisés. Donc, hommes et femmes tirent bénéfice de la pêche sur la banquise. La chasse, parce que si l'on pêche, c'est pour avoir un revenu économique, mais on chasse toujours pour se nourrir, parce qu'il n'y a que la viande et la graisse de phoque qui donnent assez de calories pour résister à l'environnement. Et là, par contre, il y a un changement. Autant l'été, on pouvait partir en canot toute la journée et ne rien ramener, autant l'hiver, il suffit de faire deux trous dans la banquise, de glisser un filet sous la glace, et d'attendre qu'un phoque se prenne. Alors, bien sûr, il ne passe pas partout. Les Inuits savent où passent les phoques sous la banquise. Ils posent les filets aux endroits opportuns. Et lorsque, tous les deux jours, on va visiter les filets, on ramène un, deux, trois phoques. Donc, l'hiver, grâce à la banquise, c'est la période d'abondance. C'est là où on peut nourrir les chiens, où on peut remplir les gardes manger Il y a du phoque pour tout le monde. La banquise, c'est aussi ce qui permet d'avoir de l'eau douce en permanence. Puisque les fameux icebergs, en plein été, vous n'approchez pas un iceberg, c'est dangereux pour la navigation. Un iceberg, il est plongé, il a une température interne de, par exemple, moins 30 degrés, il est plongé dans une eau à 5 degrés, donc il ne fait que fondre, se retourner, se casser, donc on n'approche pas un iceberg pendant la période estivale. Par contre, en période hivernale, il est bloqué par la banquise et on va pouvoir l'approcher. Et là, on voit eh bien, deux villageois qui détachent des blocs de glace de douce de banquise, de, de l'iceberg, qui en remplissent un traîneau et ils l'amènent au cœur de la communauté où là, chacun va pouvoir aller chercher des blocs de glace pour avoir de l'eau douce. Ce jeune garçon qui aurait dû être à l'école a été emmené par son père, son frère, son oncle sur la banquise pour apprendre. Parce que chez les Inuits, on apprend, c'est une tradition orale, on apprend en observant et en écoutant. Et donc, il va observer, là, il a peut-être 6, 7 ans, il va observer écouter pendant 2-3 ans. et à l'âge de 10 ans, généralement, un jeune Groenlandais est capable de partir tout seul sur la banquise pour poser une ligne de pêche ou un filet à phoque. Et ce jeune garçon, il va écouter ben voilà, le fameux lexique de la glace de mer, particulièrement riche chez les Inuits. Euh, à l'époque, nous avions recueilli entre 120 et 140 termes dans le champ sémantique de la banquise. Vous voyez ici, glace de mer, nouvelle glace de mer, glaçon, et puis, utiliser un glaçon comme bateau. Voilà, 120, 140 mots. Par contre, bien sûr, ils n'ont qu'un seul mot pour arbre. Voilà. Et puis, la banquise, c'est le seul endroit où toute la communauté peut se réunir. Ici, on est au mois de mars-avril. Les beaux jours, eh bien, on organise des courses de chiens de traîneau pour les femmes et pour les enfants. Et chaque concurrente est portée en triomphe. Quelquefois, lorsque je montre ces images en milieu scolaire, les élèves me disent, mais... Ils n'ont pas un gymnase pour faire du basketball, des choses comme ça. Je dis, ben non, il n'y a pas de gymnase. Alors, qu'est-ce qu'ils font ben, Je dis, ils sont sur la banquise. C'est le seul endroit plat. L'île est toute bosselée. Le seul endroit plat, donc on joue sur la banquise. C'est le seul espace, c'est l'agora. Et puis, au mois d'avril, nous avons eu la, la belle surprise de voir sur la banquise arriver 30 traîneaux. 30 traîneaux qui portaient les hommes, les femmes, les enfants, les aînés toute une communauté qui venait rendre visite à notre communauté. Alors, ce n'était pas une simple visite de courtoisie, mais il faut bien comprendre que dans ces petites communautés qui sont isolées neuf mois sur 12 eh bien, en fait, vous avez euh, 25 foyers, mais quatre grandes familles. Et les jeunes gens, les adolescents, très souvent, ne peuvent pas trouver compagnon ou compagne, parce que ce sont toujours des cousins ou cousines éloignés. Et il n'y a que lorsqu'il y a une communauté entière qui vient vous rendre visite pendant quelques jours, que des contacts se nouent et que de, voilà, de nouveaux couples vont pouvoir se former. Ça, c'est surtout utile. Et ils ne peuvent voyager que sur la banquise, car si vous regardez le paysage, vous apercevez ici les montagnes de l'île de Disco, qui est une mine à plus de 1500 mètres. Vous voyez que ces montagnes sont totalement infranchissables entre nous. La seule route possible, c'est d'utiliser la mer gelée, parfaitement plane, recouverte de neige, sur laquelle les chiens peuvent parcourir jusqu'à 100 km en une journée. Et puis la banquise, c'est un lieu d'intégration. Cet homme était le doyen de la communauté. Il avait plus de 80 ans. Il s'appelait Mousse, c'est-à-dire la déformation de Moïse. Et durant la période estivale, je ne l'avais jamais vu. Il n'était jamais sorti de sa maison. Il n'y voyait plus beaucoup, il n'avait pas de chien, il n'avait pas de bateau. Il vivait de la solidarité inuite, c'est-à-dire qu'on ne laisse jamais un aîné manquer de nourriture. Et donc, ses voisins, ses parents, lui amenaient tous les jours une part de poisson une part de phoque. Arrive l'hiver, et dès que la banquise s'est formée, il est sorti de sa maison, il est parti sur la banquise, et là, son expérience de chasseur, 70 ans d'expérience, il n'a été pas très loin. Il avait suivi la formation de la banquise, il avait regardé où un petit, un petit relief, un petit écueil avait fait se fracturer la banquise, et il était posé un filet à phoque, et il a ramené un phoque. Et là, le soir, il a ramené son phoque, il a invité tout le village. Manière de dire, voilà, pendant l'été, c'est vous qui m'avez nourri, arrive l'hiver, j'ai beau avoir 80 ans, j'ai encore toute ma place, puisque je ramène un phoque, et ce soir, c'est moi qui vous invite. Et puis cette image pour montrer le rapport de l'homme à l'espace au Groenland, je l'ai dit, 56 000 habitants pour 2 millions de kilomètres carrés, et surtout une liberté totale. Au Groenland, comme dans la plupart des pays inuits, le Groenland, le sol appartient à tous, c'est un bien communautaire, il n'y a pas de démarcation de propriété. Et là, le chasseur, lorsqu'il se lève le matin, sur 360 degrés, il peut choisir où il va aller, son activité, pêcher, chasser, c'est un homme libre. Arrive le mois de mai 1988, la température passe au-dessus de zéro, le jour permanent, à partir du 21 mai. Et là, on a la neige qui fond à la surface de l'île, qui fond à la surface de la banquise, mais comme la banquise fait encore 50 cm d'épaisseur, eh on peut continuer à pratiquer la chasse-les-pêches. Là, on voit une belle polynie, Une pollinie, c'est une zone d'eau libre, saisonnière. Et là, tous les oiseaux migrateurs vont se poser dans cette polynie, Donc, on va aller avec les traîneaux à chiens pour chasser auprès de cette pollinie. Et donc, c'était là, en 1988, nous avons utilisé la banquise jusqu'à la mi-juin. Vingt ans plus tard, dans le cadre de l'année polaire internationale, le projet SICU, Sea Ice, No Use), c'est-à-dire euh, étudier les savoirs inuits concernant la banquise, eh bien, on m'a demandé de retourner dans cette communauté pour faire le bilan 20 ans après. Alors, 20 ans après, j'ai repris un bateau et je suis arrivé au mois de mai à la même époque. Et si le bateau a pu me déposer sur l'île, c'est qu'il n'y avait pas de banquise alentour. La première chose que j'ai vue en débarquant sur l'île, ce sont des traîneaux abandonnés dans l'herbe. La deuxième chose, ce sont des cadres abandonnés, les cadres avec lesquels on préparait les pots de phoque. Et ensuite, tout mon travail a été d'enquêter dans leur langue, puisque à 98 ils ne parlent que le Groenlandais, de leur demander que s'est-il passé depuis 1988. Et par exemple, Pavia, qui a dit, « Ah, après ton départ, 1991 a été un très bon hiver, la glace a été très épaisse, jusqu'à un mètre d'épaisseur, et on a pu aller très loin en bête d'Isco avec nos, nos traîneaux à chiens. » Mais en 1995, au lieu de se former en octobre, voire début novembre, elle ne s'est formée qu'au mois de décembre. Et puis les années suivantes, elle ne s'est formée qu'au mois de janvier c'est-à-dire au moment où la nuit se finissait, puis février. Or, une glace qui se forme au mois de janvier et février, elle ne peut plus épaissir. Elle ne va pas dépasser 10 cm d'épaisseur. Et là, les premières tempêtes qui vont arriver au printemps, en mars-avril, suffisent pour la briser. Et voilà comment, depuis 1995 jusqu'à l'année 2008, où je suis retourné dans la communauté, ils ont vu peu à peu disparaître la glace de mer autour de leur île. Alors, quelquefois, la banquise se formait, trop fine, un coup de vent, un peu de houle, elle se disloque. Et des fois, elle emmène au large des Inuits qui s'étaient aventurés. Et puis, souvent, même en plein hiver, des vagues de température positive Alors, imaginez ce que fait plus 5 degrés au mois de janvier sur une banquise nouvellement formée. La neige fond à la surface. C'est ce qu'on appelle une banquise pourrie, couverte de mares et c'est extrêmement dangereux parce que certaines de ces mares communiquent avec l'océan, et donc vous pouvez passer au travers. Et donc voilà le genre de banquise extrêmement dangereuse, il y a un mot en grélandais, ou l'orianartox, c'est-à-dire c'est dangereux, c'est dangereux d'y aller, mais quelquefois on y va quand même, parce qu'il faut bien ramener du poisson, ramener du phoque, mais quantité de chasseurs et pêcheurs ont perdu la vie. Alors j'ai demandé à l'ensemble des chasseurs et pêcheurs de cette communauté d'indiquer sur une carte leur trajet, c'est-à-dire la zone pratiquée lors du dernier grand hiver, c'est-à-dire 1991. Et eh bien, ça représente ceci. Ici, la communauté de Kekarta, qu'ils ont pu en 91 aller jusqu'à Iluissat, la grande ville, pour échanger des denrées. Ils ont été jusqu'ici parce qu'il y avait un trou dans la banquise où des mammifères marins avaient été piégés. C'était le dernier endroit où vous pouvaient respirer. Donc, ils ont pu capturer des belugas ici. Ils ont pu aller ici, ils ont pu aller dans cette zone-là. 3500 km de banquise pratiquée lors du dernier grand hiver. Et j'ai demandé, et depuis 2005, voilà ce qui est praticable. 70 km pour 3,2 degrés de plus en 20 ans. Donc là, vous avez des chiffres. Qu'est-ce qui change avec 3 degrés de plus Vous avez 50 fois moins de banquise praticable pour ces Inuits. Alors, l'impact. C'est que, puisqu'on ne peut plus utiliser le chien de traîneau, beaucoup, beaucoup de Groenlandais ont abandonné l'élevage du chien de traîneau. Parce que, comprenez bien, avoir 12 chiens, ne pas pouvoir s'en servir un hiver, ça veut dire nourrir 12 chiens pour rien. Un deuxième hiver, et après on jette l'éponge, parce que ça devient, ça n'est plus rentable. Et donc, beaucoup, parmi les moins riches, ont arrêté de posséder des chiens de traîneau, ont arrêté tout simplement d'élever des chiens. Et ils ont dû, s'ils voulaient continuer à vivre, à pêcher, investir dans des canaux. Alors investir, vous ne trouvez pas tout de suite l'argent pour un canot et un moteur. Vous vous tournez vers la banque groenlandaise qui va vous prêter de l'argent, certes, mais vous ne serez plus un homme libre. Il va falloir tous les mois rembourser votre emprunt sur 10 ans ou 15 ans. Donc la fin des hommes libres. Le port de Kekarta qui passait de 10 à 42 canaux. Donc là, il y a effectivement maintenant un canot par famille. Mais pour autant, je n'ai pas retrouvé toutes les familles qui m'avaient accueilli 20 ans auparavant. Alors j'en ai retrouvé un dans le port d'Ilulissat, qui était devenu groutier. Alors celui-là a baissé les bras. C'est-à-dire, il a vu disparaître la banquise, il a vu qu'il ne pouvait plus pratiquer le traîneau à chien, il a dit « tant pis, je pars vers la ville ». La ville, c'était plusieurs milliers d'habitants. Et il a cherché un emploi, il a trouvé un emploi à la conserverie, comme groutier, et il travaille en 3-8. Comme changement sociétal, c'est assez brutal. Ces changements sociétaux sont si brutaux, il n'y a pas que le changement climatique, mais malheureusement, il y a un ministère qui est chargé des statistiques au Groenland, eh bien, les Inuits. La triste statistique, c'est là où l'on enregistre le plus de suicides au monde parmi les populations inuites, parce que les changements sociétaux sont très forts, à la fois parce qu'il y a la mondialisation qui est là, mais aussi, aussi parce qu'il y a des changements environnementaux qui font qu'on ne peut plus vivre comme vivaient leurs parents. Alors, si l'on fait le bilan, l'abandon du traîneau à chien, c'est un impact culturel. Aujourd'hui encore, lorsque j'interroge des, des amis inuits, ils me disent, un vrai inouk a des chiens, a des chiens de traîneau et Donc, c'est vraiment pour eux être... Inuit, aujourd'hui, c'est posséder des chiens, donc si on n'a plus de traîneau, on a perdu une part de sa culture. Économique, vous avez bien compris, le traîneau à chien, ça ne coûte rien. Rien à construire, les chiens, on les nourrit avec euh, du poisson, du phoque, ça ne coûte rien. Par contre, si on doit le remplacer par un bateau, là, ça commence à coûter cher. La perte des savoirs, parce que c'est une tradition orale, et bien qu'il y ait eu deux siècles de colonisation, bien qu'ils soient tous scolarisés, qu'ils aient tous appris à lire et à écrire, au quotidien, Force est de constater qu'ils ne se servent quasiment rarement de l'écriture, de la lecture, et que donc la transmission des savoirs est toujours orale. L'instituteur du village me disait que dans son programme, il était écrit qu'il devait emmener les enfants sur la banquise pour leur apprendre la banquise. Et il m'a dit, mais depuis 2005, je ne peux plus, il n'y a plus de banquise, je ne peux pas emmener les enfants, donc je ne peux pas transmettre les savoirs. La pêche est plus difficile. Lorsqu'il y avait de la banquise, vous perciez un trou pour tout l'hiver et vous mettiez votre ligne. Elle ne bougeait pas. Aujourd'hui, en eau libre, vous mettez une bouée à laquelle vous accrochez votre ligne. Mais il y a tellement d'icebergs que, souvent, votre ligne, vos poissons, tout votre matériel disparaît avec les icebergs dérivants. La chasse aux mammifères marins est moins rentable. Et vous l'avez compris, avec les filets sous la banquise, on capturait assez de phoques pour nourrir toute la population. L'alimentation est plus coûteuse et moins saine. Ça, ce sont des médecins qui l'ont indiqué. Si l'on capture moins de phoques, qui était la nourriture traditionnelle, on va se tourner vers le magasin. Et le magasin local vous propose des conserves, les mêmes que l'on trouve chez nous. Or, ces conserves ne sont pas du tout adaptées à la physiologie des Inuits. Et les médecins disent que l'on voit apparaître de nouvelles pathologies, notamment du diabète, des maladies cardiovasculaires, qui viennent simplement du fait que les Inuits changent d'alimentation. Une alimentation qui n'est pas faite pour eux. L'accès à l'eau la douce de qualité, de qualité, c'est-à-dire pendant des siècles ils n'ont bu que l'eau des icebergs, une eau qui avait 1000, 10 000, 30 000 ans, une eau parfaitement pure. Et là aujourd'hui, eh bien, comme il n'y a plus la banquise pour enfermer les icebergs, on doit attendre que les vents et les courants déposent des petits blocs. Or, comme ça ne suffit pas pour la population, eh bien, on a implanté dans chaque communauté une petite unité de désalinisation de l'eau de mer. Sauf que, ils le disent, elle n'est pas bonne. L'eau des dessalée, non, c'est pas bon. Et donc, ils regrettent l'euro douce de qualité. Et enfin, les aînés, eh bien, comme ils n'ont plus la banquise pour pouvoir subvenir à une partie de leurs besoins, beaucoup, beaucoup, aujourd'hui, sont envoyés dans les grandes villes, dans des maisons de retraite, et ils quittent la communauté. Et donc, il y a, il y a un lien entre les générations qui est cassé. Alors, d'autres phénomènes sont observés. Par exemple, la banquise, c'est comme un couvercle sur la mer. Ça limite à la fois l'évaporation, mais également les échanges thermiques entre l'océan et l'atmosphère. Vous enlevez ce couvercle, vous permettez à l'océan à l'atmosphère d'échanger. Et là, depuis qu'il n'y a plus de banquise, il y a de plus en plus de brouillard. Le paradoxe, c'est que dans le même temps, le gouvernement groenlandais a décidé de développer le tourisme et pour se faire de construire plusieurs aéroports tout le long de la côte groenlandaise. Les aéroports ont été installés, mais les brouillards se sont multipliés. Et quand j'ai demandé à une grande groenlandaise de la capitale, qui était pour elle, qui vivait loin de, de la chasse, de la pêche, quel était son l'impact principal a dit, je ne peux plus prendre l'avion. À chaque fois, il est retardé d'un jour, deux jours, à cause des brouillards, c'est devenu infernal. Voilà, donc la recrudescence, l'augmentation des brouillards. Pour vous donner un chiffre, en 87-88, pour tout un hiver, je n'avais eu que trois jours de brouillard, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Et en plus, travailler, c'est-à-dire conduire, naviguer un bateau de pêche dans le brouillard au milieu des icebergs, ça complique aussi le travail des pêcheurs. Un autre problème est survenu, c'est que la diminution de la banquise, c'est-à-dire son recul vers le nord, a piégé des ours L'ours, je vous l'ai dit, vit sur la banquise. Mais si la banquise recule, il arrive que l'ours se fasse piéger à terre, et là, il n'a plus rien, il ne peut plus capturer de phoques. Donc, il va vivre d'expédients. Quelquefois, on les trouve sous les colonies d'oiseaux. Il va récupérer des oisillons, qui sont morts en tombant du nid, des œufs, d'expédients. Mais ils vont maigrir, et on voit un changement de comportement chez les ours. C'est-à-dire que de mémoire d'Inuit, c'est toujours Linuk qui va sur la banquise à la rencontre de l'ours, et là, aujourd'hui, on observe des ours affamés qui rentrent dans les villages. À coup euh, petite communauté du nord-ouest du Groenland, les habitants, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est cet hiver, un ours est rentré dans la communauté. Or, c'est quelque chose de très dangereux, parce que vous imaginez bien que les hommes, les femmes, les enfants ne se promènent pas en permanence avec un fusil. Et donc, il y a ce nouveau danger des ours qui rentrent dans les communautés parce qu'ils sentent qu'il y a de la nourriture et qu'ils sont affamés. Alors, Si l'on regarde l'ensemble de l'Arctique, on peut se poser la question est-ce que ce que je vous ai montré au Groenland est valable ailleurs dans l'Arctique Est-ce que l'ensemble de la banquise saisonnière subit une diminution ben, La réponse est oui. Depuis 1979, nous avons des satellites à orbite polaire qui permettent de suivre l'extension de la banquise. Et l'on voit qu'en 1979, la banquise saisonnière, c'était entre 16 et 16,5 millions de kilomètres carrés. Ben voilà la diminution, la diminution constante. Et voilà où on en est aujourd'hui à 14,5, c'est-à-dire qu'on a perdu 2 millions de kilomètres carrés, quatre fois la superficie de la France. C'est de l'ordre de 41 700 kilomètres carrés qui disparaissent chaque année. Pour vous donner un équivalent, en France, c'est l'équivalent de la grande région Bourgogne-Franche-Comté. C'est ça qui disparaît chaque hiver dans l'Arctique. Alors, il y a des effets plus lointains. Ici, en Alaska, on a des communautés. Ça C'est la communauté de Chichmaref qui vivait sur une petite île, une petite île de sable gelé, qui était protégée de l'érosion marine par la banquise. Or, la banquise reculant, l'érosion marine s'est accentuée. Et à chaque tempête, eh bien, ce sont des pans entiers de l'île qui disparaissent dans la mer. Et sur une île, vous ne pouvez pas reculer à l'infini. Et donc, voilà la mort dans l'âme. Les Inuits de Chichmaref ont voter le déménagement de leur île, mais il faut savoir qu'il y a un attachement au lieu où l'on est né, et un attachement au lieu où on a enterré ses ancêtres, et ça, rien rien ne pourra remplacer leur île. Et puis il y a, si on regarde les médias, on trouve quantité d'exemples, en juin 2000, plus de 50 chasseurs emportés au large sur une plaque de banquise suite à un coup de vent imprévu. Alors un coup de vent imprévu, ça c'est l'autre remarque que les Inuits font, non seulement la banquise disparaît, le climat se réchauffe, mais en plus, ils nous disent « le temps est devenu imprévisible ». C'est-à-dire que leur savoir qui leur permettait de prévoir au moins le temps à la journée pour s'assurer leur sécurité pour une sortie de pêche et de chasse, eh aujourd'hui, il est pris en défaut parce que, parce que les perturbations circulent là à une époque où elles ne devraient pas circuler, Il ne devrait pas faire plus de 10 degrés au mois de février. Voilà. Et donc, suite à un coup de vent imprévu, 50 chasseurs emportés, on les a récupérés par hélicoptère, mais ils ont perdu tout leur matériel. Et au Groenland, eh bien, vous avez le syndicat des chasseurs et pêcheurs groenlandais qui montre une augmentation sensible du nombre de décès des chasseurs-pêcheurs qui pratiquent la banquise. Ce sont des chasseurs qui partent et qui ne reviennent jamais et qui, très probablement, sont passés au travers d'une banquise trop fine. Alors, si l'on regarde maintenant notre glace permanente au cœur de l'océan Arctique, celle que l'on a vue au début, qui couvrait 8 millions de kilomètres eh carrés, est-ce qu'elle diminue elle aussi Oui, elle diminue encore plus vite. Si on regarde, 8 millions de kilomètres carrés, aujourd'hui on est à 4,5 millions environ, et si on regarde la, la vitesse, c'est 82 300 kilomètres carrés par an qui disparaissent chaque été dans l'Arctique. C'est environ 13 tous les 10 ans. C'est l'équivalent de la grande région Nouvelle-Aquitaine. C'est ça qui disparaît chaque été dans l'Arctique. Et là, ça fait naître une nouvelle inquiétude pour les Inuits, parce qu'il n'y a pas que la banquise qu'ils pratiquent. il y a cette banquise dans l'océan Arctique qui les protégeait. Alors, ils ne s'en étaient jamais souciés, parce que pour eux, c'est la grande glace autour du nombril, ils l'appellent le nombril, le pôle Nord, mais aujourd'hui, cette glace disparaît. Et eux, qui pensaient, qui savaient, être les habitants les plus au nord de la Terre, ben, très bientôt ne le seront plus. Parce que si l'on regarde... Nous sommes en 2019, l'ensemble des modèles climatiques indique que la banquise permanente de l'océan Arctique devrait disparaître aux alentours de 2050, mais ça pourrait être 2035, donc très prochainement, et auquel cas, des routes maritimes s'ouvrent dans l'Arctique. Il y a déjà le passage du Nord-Est, qui est déjà pratiqué. Il y a déjà de nombreux cargos qui vont d'Asie en Europe en passant par le passage du Nord-Est, mais la prochaine route à s'ouvrir sera très probablement une route transpolaire directe pour aller de Rotterdam à Tokyo. Et le dernier à s'ouvrir sera le passage du nord-ouest, parce qu'il passe au milieu d'îles, que c'est compliqué, que les fonds ne sont pas encore sondés, qu'il n'y a pas de port et autres. Mais aujourd'hui, les Inuits ont une grande inquiétude. Ils se disent, mais si c'est ça l'avenir, ça veut dire qu'on va avoir un trafic de bateaux au nord, qu'il pourra y avoir des marées noires, et que notre environnement, qui est déjà très fragile, très menacé, eh bien le sera encore plus. Et c'est l'ensemble de ces considérations qui a fait qu'en 2005, les Inuits se sont réunis sur la banquise pour faire un sitting, vu du ciel. Ils ont écrit Arctic Warning. Alors, dans la langue Inuite, naalagit », avec un tambour. Alors, c'est tout un symbole. Il faut expliquer ici. Vous avez plus d'un millier d'Inuits pour alerter le reste du monde. Naalagit », ça veut dire obéir mais ça peut vouloir dire aussi « obéir, observe ». Et c'est en ce sens-là. Observe, donc les Inuits disent au reste du monde, « observez ce qui se passe chez nous » et écoutez la nature, regardez ce qui se passe, la vitesse à laquelle c'est en train de changer. Et le fait qu'ils tape sur un tambour, il sonne le tocsin, en quelque sorte, c'est aussi rappeler que le tambour a été longtemps le seul instrument de musique Inuit, mais que lorsque, hélas, les missionnaires sont arrivés chez les Inuits, ils ont supprimé les tambours parce que pour eux, c'était utilisé par les chamans, c'était un instrument de chaman. Et donc aujourd'hui, les Inuits sont devenus en partie autonomes, et vous voyez que le Conseil Circumpolaire Inuit, qui regroupe les 130 000 Inuits de l'Alaska, du Canada et du Groenland, ont choisi comme symbole ce tambour qui leur avait été interdit, qu'aujourd'hui ils se réapproprient, et en 2005, non seulement ils ont fait le sitting, mais les représentants du Conseil circumpolaire inuit ont déposé plainte auprès de l'ONU contre les États-Unis, qui étaient à l'époque le premier pays émetteur de gaz à effet de serre. Alors, bien sûr, c'était symbolique. Bien sûr, ils n'ont eu hein, aucune indemnité, en quelque sorte. Mais néanmoins, ils voulaient alerter le reste du monde. Voilà, je vous remercie.